C'est bizarre les bm quand on enlève la bagagerie On aura vraiment un, un T-Max ou les Honda là, Je sais plus comment ils s'appellent Pas les XADV ou l'autre Enfin de derrière en tout cas Parce que de devant ça ne change rien Ouais, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait tourner, lui. Ouais. Je vous conseille d'écouter Europe c'est une très bonne radio. Ouais. Je vous conseille de prendre de la Free game c'est une très bonne bière. Je, je Faites ce que vous voulez La bière, c'est de la bière Il a pris son virage comme un pilote J'espère qu'en face ils sont pas en train de faire comme ici là condamner une voie entière euh... oh, si c'est ça c'est l'enfer déjà à l'aller quand toutes les walls sont accessibles Tu paumes euh, un tiers de ta vie mais alors là oh là là, la réponse de merde Franchement à ce rythme là, à ce niveau là, t'emmerdes même pas à passer sur le trottoir. Tu hein. déjà quasiment dans le carrefour, hein, tourne à droite direct mon copain.